What's up? It's Pickles. Bonjour à tous, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler. ce <rire> sont ces fameuses vidéos, Cordelia aime quelque chose. Et euh, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la littérature LGBT+. J'ai mis un petit 1 dans le titre parce que euh, je pense que je ferai plusieurs vidéos sur le sujet. En fait, c'est bon, voilà, un sujet qui me tient à cœur. Donc, euh, donc voilà, ça va être la première vidéo, un truc un petit peu introductif où je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. Tout d'abord, pourquoi je donne ce titre, littérature LGBT+. LGBT+. Euh, J'aime pas trop dire ça en règle générale parce que ça voudrait dire que c'est une littérature différente et tout. Mais c'est quand même ce qui est le plus. Enfin, c'est la manière la plus simple de dire les choses, quoi. C'est de la littérature dans laquelle il y a des personnages lesbiennes, gays, bi, trans, et plus. Parce que vous avez queer, intersexe, asexuel, euh, pansexuel, euh, bref, plein de trucs. Euh, bref, tout ce qui est non hétéro cisgenre. Il faut savoir que je suis concernée par cette littérature, à la fois parce que euh, c'est là-dedans que je me reconnais la plupart du temps. Et aussi parce que j'en écris. Donc voilà, ça place un peu le tableau. Pourquoi je pense que c'est important d'en parler C'est parce que c'est euh, des histoires qui sont pas vraiment mises en avant et qui sont très peu nombreuses. Il faut dire ce qui est. Euh, quand je dis ça, en général, on dit oui, mais il euh, y a quand même euh, truc machin, bidule et machin. Oui, bah ça fait trois quoi. Non, c'est pas beaucoup. enfin Faut, faut arrêter les conneries. Euh... Oui, c'est pas parce qu'il y a trois livres qui existent dans lesquels il y a des personnages homo que euh, ça y est, c'est la folie des grandeurs et il y en a plein il n'y a pas raison de se plaindre. Non. Les statistiques disent que des personnes LGBT en tout temps, tout lieu, tout... Enfin bon voilà, partout, c'est 10%. Il n'y a pas de 10% de livres dans lesquels il y a des histoires d'amour euh... homo ou... Enfin bon voilà, autre. Non. Euh souvent on me dit mais enfin euh, ça change rien que ce soit des histoires d'amour euh, ou que ce soit de filles ou une fille et un garçon enfin ça fait moi je fais pas de différence et tout oui c'est cool de pas faire de différence mais euh, faut penser quand même que quand t'es jeune euh, t'aimes bien pouvoir t'identifier même quand t'es plus moins jeune enfin t'aimes bien pouvoir t'identifier à tes personnages et euh, quand ils correspondent jamais euh, à tes goûts enfin Enfin, ça marche pas forcément quoi. Bon moi ça va parce que, euh, entre guillemets, j'aime aussi les garçons donc bon une histoire d'amour entre une fille et un garçon ça va pas me poser problème, enfin je vais pouvoir m'y retrouver aussi. Mais euh, enfin c'est pas non plus le cas de tout le monde. Et euh, oui c'est facile pour une personne hétéro de dire euh, oui bah moi ça me dérange pas de dire une histoire d'amour quand c'est deux mecs ou quand c'est deux filles. Euh, oui enfin c'est facile, si t'aimes pas il suffit de reposer sur l'étagère et de prendre celui à côté. Euh, ça marche pas comme ça. Pour nous, enfin, euh, non, c'est pour, pour trouver une histoire où il y aura un personnage LGBT, c'est hyper compliqué. Alors euh, oui, il y en a quelques-uns, mais une fois que t'as lu ceux qui sont vachement connus, bah euh, plus ou moins t'as fait le tour et t'es obligé d'aller de, chercher des listes. Et à partir du moment où on peut faire la liste de quelque chose, c'est que techniquement il y a un problème, c'est qu'il y en a pas assez. Alors oui, il y en a pas mal qui se font euh, pour euh, ce qui est lesbienne et gay, mais ça reste quand même très cantonné euh, à un genre, enfin, c'est un très petit milieu, c'est édité parfois par des éditeurs spécialisés, enfin c'est n'importe quoi quoi, alors que ça devrait être, euh, bah, ça devrait être normal. Et c'est là qu'est le problème. Et pour ce qui est en plus, alors si on fait pas que lesbienne et gay, alors littérature où il y a des personnages bi et où il y a des personnages trans, mais il n'y a rien quoi Trans, il y a Orlando et j'ai une copine aussi qui m'a dit, ah oui, quand je me souviens, quand j'étais ado, il y avait un bouquin où il y avait euh, euh, la sœur d'un personnage qui changeait de sexe et tout. Bon, voilà. bon, j'ai jamais réussi à foutre la main sur ce bouquin. Et sinon, il y a les autobiographies de personnes célèbres. Voilà, c'est significatif. Euh, je suis dans une association où on a une bibliothèque euh, où il y a des, bah, des bouquins pour euh, voilà se, se renseigner sur la culture LGBT. C'est une association LGBT. Euh, et euh, donc il y a des intercalaires en fait avec des fiches et tout. Et donc il y a des fiches pour euh, lesbiennes, des fiches pour gays. Et en fait, bi et trans, il n'y a, y a pas de fiche dedans en fait. C'est des intercalaires vides. Donc ouais, pourquoi c'est important C'est parce que, euh, quand, notamment quand t'es jeune et que tu cherches, bah parfois c'est aussi dans les livres que tu apprends des choses, que tu t'apprends qu'il y a des situations qui sont différentes, qui existent et euh, que t'es pas tout seul. Enfin, moi ne serait-ce que si j'avais eu un bouquin dans lequel il y avait eu le mot bisexuel quand j'avais genre 13 ans, je pense que ça aurait changé énormément de choses. Et euh, j'imagine que c'est le cas pour d'autres personnes. Alors oui, il y a les séries, les films, machin, mais bon, c'est pas la question, hein, on parle de bouquin là. Oui, c'est important pour se construire, pour construire sa propre identité, pour euh, apprendre un petit peu qui on est. Et, euh, et puis aussi pour, euh, pour se sentir bien, pour pouvoir s'identifier à ses personnages. On me dit souvent oui, non, mais ça change rien, machin. Je l'ai déjà dit, mais bref. Euh, oui, mais imaginez, vous, hétéro derrière la caméra, peut-être, ou peut-être pas, enfin, j'en sais rien. Euh, si vous aviez. Vous imaginez votre bibliothèque, si c'était que des histoires d'amour de nanas entre elles ou que de garçons entre elles, je pense que vous auriez quand même un peu le seum. Si vous étiez obligé d'aller chercher sur internet, de taper euh, romans hétéros euh, dans Google, ce serait bizarre quand même. Si on en parlait plus dans, les, dans la littérature, si on mettait plus en avant ces livres, et eh bah ben peut-être que ça irait mieux aussi parce que ça rentre aussi dans les mœurs et dans le... Enfin voilà, la tolérance elle passe aussi par là, c'est euh, voilà, un travail de fond quoi. C'est petit à petit, si les jeunes lisaient plus d'histoires dans lesquelles il y a des personnages homo bah euh, pour eux ça leur semblerait un peu plus naturel et il euh, et y aurait moins de problèmes par la suite. Alors ça se fait de plus en plus hein. moi je pense à Le Monde de Charlie, à Love Letter to the Dead, à Willy Will, au bouquin de David Lévitant qui commence enfin à être traduit en français. Donc il euh, y a des choses qui avancent et tout, mais c'est pas toujours euh, assez. Et euh, c'est bien d'avoir un personnage secondaire euh, Homo pour euh, pour les quotas, mais ce serait bien de les avoir en personnages principaux aussi. Parce que oui, il y a le Typiquement il y a toujours, enfin il y a souvent quand même euh, une nana, personnage principal, tu vois, un roman pour ado, qu'aura aura toujours un meilleur ami gay. Mais euh, et si on parlait un petit peu de la meilleure amie hétéro de ce personnage, ça pourrait être intéressant aussi Et là je pense à un, un bouquin euh, que je suis en train de lire en ce moment, c'est un recueil de nouvelles, qui s'appelle boys Who Love Boys Who, love... who Like Boys, like boys". Euh, c'est que en anglais, hein, malheureusement. Et donc c'est des nouvelles sur les histoires d'amitié entre justement ces, ce fameux, ces fameux hommes, garçons homo qui ont une meilleure amie hétéro. Et bref, c'est dans les deux sens, c'est pas que euh, le meilleur ami gay, c'est aussi la meilleure amie hétéro. Ce serait bien si on mettait plus en avant ces personnages et si c'était plus... Euh... Enfin évidemment faut pas se forcer et tout, je pense que ça aiderait pas mal de gens le fait qu'on puisse un petit peu mettre en avant des, des bouquins comme ça qui sont peu nombreux et euh, qui vont parler de d'homosexualité de bisexualité euh, des transidentités même d'asexualité je sais pas si ça existe mais je pense pas mais ça serait bien que ça existe après c'est vrai que dans les romans contemporains euh, Enfin, ça arrive souvent, que... fin, ça arrive souvent, ça arrive quoi, qu'il y ait un personnage LGBT qui se balade comme ça, qui soit même fin, intégré dans l'histoire et tout, fin, ça peut être des personnages importants. Mais dans des genres comme euh, bah, la fantaisie ou la science-fiction, euh, par contre là, <rire> faut, faut les chercher quoi. <rire> Je me souviens d'un livre, un, un livre de fantaisie il y avait un, un héros homo et encore je l'ai lu l'année dernière quoi donc c'est en le cherchant tu vois je me suis dit putain je veux trouver un livre de fantasy euh, s'appelle le Héro mage, c'est nul <rire> c'est tellement nul c'est cliché quoi c'est pire que twilight mais bref ça a le mérite d'exister ouais ça serait cool qu'il y ait plus de personnages lgbt dans ces dans ces histoires et si vous connaissez des bouquins de sf et de et de fantasy où il y a des personnages LGBT, dites-moi, parce que, parce que j'ai besoin de lire ça. Alors que ça pourrait faire des intrigues justement super cool quoi, niveau interdit en fantasy, enfin voilà, tu sais, relation tabou machin, c'est pire que euh, la princesse qui sort avec le troufion hein. Là, un niveau au-dessus. Je vais vous donner quand même quelques titres, parce que si ça vous intéresse et tout, bah euh, j'en ai quand même même lu quelques-uns. Il y a, a Girls Who Likes Boys Who Like Boys, euh, ensuite, il y a euh, Will et Will de John Green et David Levithan donc c'est un bouquin écrit à quatre mains que j'ai lu et qui est vachement bien. C'est euh, l'histoire de deux garçons qui portent le même nom et le même prénom et euh, qui se rencontrent et bref, c'est une histoire sur l'acceptation de soi, sur euh, le fait de grandir, tout ça, enfin bon, bien Ensuite il y a euh, Boys Meet Boys de David Lévitant, enfin vous pouvez faire toute la, toute la bibliographie de David Lévitant en fait. Hein. Euh, mais Boys Who Meet Boys c'est typiquement une histoire d'amour d'ado, normale quoi, comme il y en a environ, euh, comme il y en a des milliers qui sortent tous les ans quoi. C'est Elena and Park, tu vois, version, enfin, version gay. Et euh, ouais ça mérite d'exister. Il euh, y a Boys Don't Cry de Mallory et Backman, qui est très bon aussi, c'est à la enfin il y a, y a deux thèmes en fait, il y a la paternité euh, adolescente et euh, l'homosexualité en fait, parce que c'est deux frères euh, l'un est père à 17 ans et l'autre euh, se découvre homo quoi Ensuite vous avez les amis d'Héloïse je me souviens plus de l'auteur, ça devait être euh, Hélène de... Euh, quelque chose euh, je mettrai lien en, fin, le lien, enfin le nom en barre d'infos euh, c'est un bouquin épistolaire où il y a que des lettres, en fait, euh, de différentes femmes qui s'écrivent et tout, qui ont des histoires d'amour, qui ont des amitiés, enfin bon, en bref, voilà, c'est vachement bien. Dans le monde de Charlie, il y a aussi euh, un personnage homo. Dans Love Letter to the Dead, il y a quelque chose aussi, euh, là c'est pour les filles, enfin entre filles. Pour euh, trans, il y a Orlando. <rire> bon. J'avoue que je l'ai jamais lu, enfin je jamais réussi à lire, mais bon, bref. Dans le livre des crânes de Robert Silverberg, qui est un bouquin un, un petit peu euh, angoisse, horreur, il euh, y a euh, pareil. Il y a aussi le traitement de l'homosexualité refoulée. Dans la saga Millennium, on a quand même Lisbeth Ferry. Ah, je l'aime tellement cette, cette nana! Vous avez des choses aussi dans Lestat le vampire, Armand le vampire. Enfin, bon, Anne Rice, euh, elle met souvent des, des personnages homo. Euh, dans les bouquins de John Irving aussi, euh, notamment à moi seul, bien des personnages. Ouais, voilà, vous voyez, j'en ai pas non plus euh, une liste longue comme le bras. Bon, c'est aussi deux têtes comme ça, hein, donc il y en a sans doute d'autres que j'ai lues, mais dont je me souviens pas. Euh, dans Harry Potter aussi, hein, il y a le bus d'Ambaldor, mon dieu! Si vous avez des titres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que je serais vraiment ravie de les lire. Soit des livres qui sont à négliger, qui sont à reposer sur les stagiaires. c'est pas, des... enfin voilà, c'est des histoires comme les autres, mais euh, elles sont vraiment peu nombreuses malheureusement et ça serait bien que que les choses changent, tu vois. Et euh, oui, je suis d'accord que ça devrait être intégré euh, à la littérature. Euh, à la littérature quoi, et qu'on devrait pas faire euh, une sectorisation, euh, mais il y en a trop peu pour qu'on les laisse se perdre en fait dans, le, dans la marée, dans l'océan dans euh, des bouquins. Enfin si c'était facile de trouver un, un bouquin à thématique LGBT, bah on n'aurait pas besoin d'en tenir une liste. Je pense que c'était quand même important que j'en parle. Et, et puis peut-être que comme ça vous allez vous y intéresser et puis essayer de vous rappeler un peu de ce que vous avez lu c'est de vous dire est-ce que dans mon, pendant mon adolescence j'ai lu un bouquin à thématique LGBT ou pas ça peut être intéressant à savoir quand même mine de rien parce que c'est... enfin je me, je me concentre surtout sur la littérature pour ados parce que c'est là un peu qu'on se construit et donc je pense que c'est là où on doit Enfin, on doit concentrer un petit peu nos efforts. Je crois que je vais m'arrêter là, j'ai assez blablaté. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur mes blogs. Vous avez tous les liens qu'il faut dans la barre d'infos. On se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.